Annyeong Le groupe K-pop J-idol vient de sortir son tout nouveau clip Il s'appelle Oh My God et je l'ai pas encore vu Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo réaction Mais ce sera pas une vidéo réaction comme tu as l'habitude de voir Cette fois-ci j'ai vraiment décidé d'analyser leur style Et c'est parti Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, bienvenue Moi c'est Laura, mon but c'est de t'aider à trouver ton style En t'inspirant de la pop culture coréenne Donc si jamais ça t'intéresse, ben hésite pas à t'abonner Pour voir mes vidéos toutes les semaines Les vidéos réactions, je sais pas toi Mais moi clairement quand je regarde un clip je suis genre comme ça et clairement c'est pas fou à voir, mais alors clairement pas. Mais au final j'adore la mode coréenne, encore plus le style des idol K-pop, je trouve ça tellement classe et tellement beau, que je me suis dit ok, en fait je vais réagir à leur style et d'essayer de capter un peu les tendances et ensuite voir comment nous on pourrait intégrer ça dans nos looks de tous les jours. Et ok je stresse parce que c'est genre la toute première fois que je fais ça et j'ai encore pas vu le, le clip de j Idol. je l'ai gardé pour toute la fin de la journée, je te la regarde pas, regarde pas, donc allez, force à nous Ok, c'est vraiment rouge et blanc. Elles sont trop belles à part ça. Hein. Là franchement j'ai l'impression le mot d'ordre c'est le blanc Ils sont vraiment partis sur un truc blanc Mais je vois que chaque membre a en fait un peu un style différent Alors je sais plus exactement leur nom, il faudra pas me taper S'il vous plaît Voilà t'en as une, elle a vraiment genre la belle robe en mode princesse Un peu presque baroque T'as l'autre qui a un truc plus sexy près du corps un peu en, en mesh. Vraiment ils ont mis un style différent pour chaque membre C'est un peu blanc et aussi perles, diamants Et c'est marrant parce que dès que t'arrives dans le refrain, ils leur mettent, de ce que je vois là maintenant, ils leur mettent vraiment le noir. Donc ils font trop l'opposé du truc. Mis à part ça, le carré noir, ça lui va hyper bien. C'est trop beau, je suis trop fan des... Quand t'as la peau pâle et qu'ensuite t'as des cheveux noirs, c'est monstre beau. Ok, pour le moment, on est à la moitié du clip et j'ai vraiment des tenues blanches, des tenues noires. Et j'ai pas une tenue où je me dis, purée, c'est trop beau pour le moment. Après, c'est joli à voir, hein, mais j'ai pas de moment de révélation. Ah, là, on les a vues toutes ensemble, oh, genre hein, une fraction de seconde. Toutes avec leur... avec des habits blancs qui sont aussi sympas. À part ça, les danseurs, quand même, ils sont vachement creepy. Hein. Il faut quand même le dire. Ok, la robe blanche hyper longue... Ah elle est dans la boue, ok. Alors la boue je pense pas que c'est un style à reproduire. <rire> bon ok alors pour une première réaction sur leur style et peut-être que pour un premier épisode c'était pas le MV à choisir le plus frappant parce que clairement, alors la chanson Idol c'est toujours ça, la première fois que j'écoute j'en suis pas fan et c'est après que ça me monte un peu plus à la tête. Le clip il est joli, après voilà. Mais clairement niveau style... Là, elles ont une fois une tenue blanche, ok, alors c'est bien, la tenue blanche, elle est par rapport à chacune. Une fois une tenue noire, ok, ben très bien, c'est une jolie robe, tant mieux. Enfin, on a vu mieux, genre, leur clip d'avance, c'était genre quoi, Lion. Clairement, t'avais des styles qui étaient genre, waouh, c'était des trucs de fou et tout. Et là... Euh... Il a pas genre de vibe un peu genre boss beach et tout. C'est un joli clip avec des jolis habits, mais ça s'arrête là. Il y a rien où je me dis ça m'inspire trop ou je trouve ça trop beau. C'est un peu dommage, je dois dire. J'espère qu'il y aura des lives et dans les lives, elles auront un style beaucoup plus classe que ça, beaucoup plus recherché, on va dire ça comme ça. J'espère aussi que les prochains épisodes d'analyse de style DMV, j'espère qu'il y aura mieux. Et finalement, si tu veux voir d'autres vidéos sur la mode coréenne, tu peux aller regarder cette playlist là. Et sinon, bah, tu peux regarder une autre vidéo qui est sur ma chaîne. Allez, salut